Coucou tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, youtubeur, est-ce que c'est un métier En fait c'est limite comme si tu avais plusieurs métiers en un seul métier, et c'est pas facile du tout. Premièrement avant de commencer sa vidéo, il faut avoir les idées, faut même après écrire les idées et commencer à faire un texte, ou sur une feuille écrire des petites notes assez importantes, bah dans ta vidéo tu vas traiter aujourd'hui je vais vous présenter le Wipo S6 ce smartphone fait 9,5 mm d'épaisseur 15,48 cm de hauteur et 7,75 cm de largeur on retrouve une batterie de l'ipo de 2970 mA Ma chaîne YouTube s'appelle Christo Lyonnais, je suis euh, et bien lyonnais euh, depuis tout petit, je suis né à Lyon. C'est une ville que j'aime énormément et que euh, j'ai envie de, de rester ici euh, bah, je pense jusqu'à la fin. Hein. Au niveau de ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube, je l'ai créée suite en fait, à un, un souci de santé que j'ai eu, j'ai eu une scoliose et une syphose et euh, donc j'ai dû être hospitalisé, durant deux ans j'ai eu euh, de, de, de gros soucis de santé et en fait euh, je pouvais pas vraiment sortir de chez moi donc j'étais vraiment mais on va dire enfermé euh, et donc c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu le monde de YouTube, à l'époque il y avait beaucoup beaucoup d'anglais et je me suis dit mais pourquoi pas faire un petit peu la même chose mais en français. Et puis petit à petit, j'ai, on va dire, je suis arrivé à trouver mon petit domaine et, euh, et voilà, je me suis lancé dessus et euh, c'est là où euh, c'est vraiment devenu une passion par la suite. Ma chaîne YouTube a pas mal changé d'orientation depuis le début. Au début, on était vraiment sur le gaming, le jeu vidéo. Par la suite, c'est vrai que c'est un domaine assez compliqué avec pas mal de compétition aussi. Et donc, j'ai décidé de faire un petit peu de sport. Et puis après j'ai rechangé aussi pour faire euh, du high tech puisque euh, bah, en grandissant j'ai trouvé enfin euh, c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus tout ce qui est les produits connectés par exemple et, euh, et voilà là c'est vraiment un domaine qui me plaît énormément et euh, bah, c'est ça qui est super cool. Donc j'ai commencé une, avec une webcam de chez Logitech de mémoire je crois que c'est la webcam la C920 voilà. Euh, j'avais n'avais pas vraiment de micro, par la suite je me suis acheté euh, un Blue Yeti euh, donc avec le, le petit pop-up, euh, toujours avec ma webcam et euh, avec des petites collaborations que j'ai pu faire avec, euh, avec des entreprises. Donc en fait j'ai pu investir et m'acheter un joli réflexe euh, qui me permet voilà, de, de faire des plus, de plus belles vidéos tout simplement. Euh, avec aussi un micro-rod, j'ai des, des spots lumineux aussi et euh, je me suis vraiment fait un joli petit studio bien amé aménagé, euh, et bien pour pouvoir faire de, de bonnes vidéos. Alors actuellement, oui, je, je vis de mes vidéos. Euh, vivre de sa passion, c'est quelque chose, euh, je dirais même c'est incroyable, enfin, c'est un, un rêve, euh, qui devient on va dire une réalité, c'est juste énorme, donc euh, ouais, en ce moment je, je vis de mes vidéos et j'en suis très fier. C'était un long chemin, assez difficile, puisque je me suis fait connaître, euh, on va dire, par moi-même, par, par mon propre travail. J'ai jamais vraiment fait de collaboration avec d'autres YouTubeurs pour pouvoir monter euh, en abonnés. donc j'ai vraiment été vraiment un YouTuber, on va dire, solo. J'ai euh, eh réalisé mes vidéos par moi-même, et, euh, et c'est quelque chose d'assez difficile maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Euh, mais quand on est très motivé, quand on est passionné, on, on y arrive. Euh, donc voilà, ça a, ça, a été, euh, ça a été assez douloureux, mais en même temps, beaucoup beaucoup d'expérience, euh, que ce soit aussi très positif, donc je suis très fier euh, de moi aussi. Et euh, par la suite, je vais bien entendu utiliser les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui marche aussi euh, plutôt bien, que ce soit Facebook, Instagram, euh, Snapchat et même Twitter. J'ai un petit peu de mal pour l'instant avec Twitter, mais, euh, mais voilà, c'est important de tout utiliser pour euh, se mettre en avant. Il y a beaucoup d'avantages avec la ville de Lyon, euh, surtout qu'on retrouve euh, de plus en plus de startups lyonnaises dans les objets euh, connectés, les produits euh, high-tech. Euh, c'est une ville euh, qui pour moi en tout cas se, se développe de plus en plus. Il n'y a pas, pas trop de monde comparé à d'autres villes en France où euh, c'est assez dense, mais que, euh, ici les gens sont assez ouverts et qu'on peut faire pas mal de choses, il y a aussi des, des endroits plutôt jolis euh, où on peut faire des prises de vue assez sympas pour faire des vidéos. Donc ouais pour moi c'est une belle ville et qui, euh, qui a du fort potentiel et qui est pas encore tout. On n'a pas encore tout exploité dans cette ville. À Lyon on retrouve donc plusieurs youtubeurs mais je trouve qu'il n'y en a pas autant par exemple qu'à Paris, où euh, là c'est très dense, par exemple j'ai pu le voir quand, quand je suis allé donc chez, euh, bah, à YouTube Space à Paris, euh, où on peut voir vraiment tous les youtubeurs parisiens, c'est vrai qu'à Lyon il y en avait quelques-uns mais pas beaucoup, euh, donc euh, je pense que ce serait bien d'avoir un petit peu plus de youtubeurs lyonnais euh, qui filment aussi à Lyon, après c'est vrai qu'on retrouve bah, par exemple des youtubeurs comme Enjoy Phoenix et bien d'autres euh, sur Lyon, mais ils sont souvent en déplacement, donc... Euh, ce serait bien je pense de créer vraiment aussi une, une belle communauté lyonnaise euh, sur cette plateforme qui est YouTube. Dès ma première année en tant que vidéaste, euh, j'ai pu commencer à rentrer en contact, par contre, souvent, ça a souvent été en fait, des conversations Skype au début avec d'autres youtubeurs, donc euh, souvent pour, euh, pour discuter, pour, euh, pour partager aussi notre, notre passion, c'était super important. Et vraiment, j'ai pu rencontrer des youtubeurs, euh, donc des gens qui font euh, la même chose que moi à partir de bah, début d'année 2017, donc euh, c'était il n'y a pas très longtemps, environ un an. Et c'est là où j'ai pu euh, commencer donc à, à discuter avec des personnes qui partageaient vraiment ma, ma passion et ça m'a fait du bien parce que ça me motive, on se dit bon ben on n'est pas tout seul à parler derrière une caméra et euh, non franchement c'est super positif cette expérience-là en tout cas. Ouais, je, je, je sens bien cette communauté derrière moi puisque sur les réseaux sociaux principalement c'est là on a beaucoup le, le feedback donc le retour euh, où les personnes vont euh, nous envoyer des messages en disant bah, j'ai bien aimé ta dernière vidéo ou euh, est-ce qu'on euh, est qu peut essayer d'éventuellement se rencontrer donc sur Lyon il y a aussi beaucoup de Lyonnais qui me suivent donc ça me fait très plaisir souvent on va, on va boire un petit café et puis discuter ensemble donc ça c'est quelque chose de très bien. Pour gérer la communauté au début c'était très dur parce que quand on monte en abonnés euh, on fait souvent des erreurs, par exemple euh, en fait mélanger sa vie je dirais personnelle avec sa vie entre guillemets professionnelle ou avec sa communauté, ça c'est vraiment une grosse erreur que j'ai commise donc pour la gérer il faut vraiment rester, euh, pas forcément se donner une autre image ou une autre identité, rester soi-même mais écarter des choses sensibles euh, auxquels les abonnés, ils ne doivent pas je pense se mêler à, euh, ouais, des, euh, à des choses personnelles en fait. Alors au niveau des conseils, euh, premièrement, moi je... Alors je vais dire, je, je vais déconseiller les personnes qui vont s'en tout de suite comme ça, sur un coup de tête bien réfléchir déjà sur quel thème tu vou tu voudrais voudras bien partir euh, la thématique euh, voir déjà si tu es capable de donner une propre on va dire une identité visuelle euh, que ce soit au niveau du logo la bannière au niveau euh, du management combien de vidéos tu aimerais euh, poster par semaine par exemple euh, par la suite voir si tu es capable de faire du montage vidéo après si tu sais pas faire tout ça soit tu vas trouver des amis ou chercher des personnes qui peuvent t'aider ou alors tu vas être autodidacte, tu vas apprendre par toi-même pour faire tout ça. Donc ça peut, on va dire que je pense qu'il faut se lancer à partir du moment où on pense avoir la, la capacité de, de faire un petit peu tout ça. Euh, donc prendre un peu comme exemple, euh, pour exemple, bah, tous les autres YouTubeurs euh, qui font des belles miniatures euh, bah, au niveau des titres, voir un peu le contenu, le style de montage vidéo. Et euh, surtout trouver voilà aussi des thèmes euh, qui ne sont pas forcément souvent abordés et qui peuvent intéresser, bien entendu, le public sur YouTube, qui est plutôt jeune. L'erreur que j'ai commise, ça a été vraiment, je pense, de mélanger ma vie personnelle avec ma passion, donc YouTube, lorsque j'avais des problèmes par exemple, lorsque j'avais des relations, euh, avec des petites copines, et bien euh, je divulguais tout ça et quand il y avait des problèmes euh, avec mes copines à l'époque et bien euh, je le disais aussi et ça crée des tensions Quelque chose que je pense avoir plutôt bien fait depuis le début de ma chaîne YouTube c'est être proche de sa communauté euh, c'est-à-dire surtout sur les réseaux sociaux, par exemple Snapchat, Instagram et de ne surtout pas hésiter quand des personnes vont te demander d'aller boire un coup ou euh, de se rencontrer, bah, de le faire euh, et de prendre un petit peu, euh, même beaucoup de son temps pour faire ça, euh, ça je pense que c'est quelque chose de très important, même si tu as 10 personnes, euh, être proche de ces 10 personnes là, après c'est sûr quand tu as 50 000 ou 100 000 personnes c'est difficile, mais au moins faire le geste, c'est ça qui compte le plus et répondre par exemple euh, quasiment à tout le monde dans la barre des commentaires, c'est ce que j'essaye de faire depuis le début, et euh, juste le geste pour moi c'est ce qu'il y a de plus important.